moi été attaqué par quatre individus en civil lourd de marmes et parmi quatre individus à eux nous est arrivé identifier Edouard Luxon alias St si Luxon en dans en en dans Yael c'est le cas de diriger Yael Maya en Debelle ok samedi um, mercredi je mercredi suis dit ça me déchire de voir la caméra avec 3 amis et que nous dois ce que je vous Alex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 Il y toujours une jaquette qui identifier que vous des Même là, vous avez jeans, maillot, mais vous toujours une qui identifier que vous Mais ce jour-là, il avez a même, qui dit des CBJ. y a mon gens ont des des des des des Bonjour, Et puis, ça mal.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 tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout très bien. Très, très, très bien. Et ceci, le restricteur est fait. La première fois, bah, ça fait. Voilà, c'est quest Qui que ça a Monsieur, pour, pour, on ne pas finir avec un pays à comme ça. Ok? On ne pas finir avec un pays à comme ça. On ne peut pas Non, ça ne bon, pas pas Non, jamais. Je pas jamais que je pas jamais Je dire ne suis pas déjà m attaqué par la police mercredi 17 août. Je suis attaqué par quatre individus armés, un civil, et parmi quatre individus à qui Edouard, alias Sti qui est chef Daniel Mayan dans l'oeil. Nous suis pas la police. Nous suis pas de la police, je n'avons pas de la police, nous pas courir, ou bien nous pas la le peuple à la police. Et de deux agents de CBG, de CBJ tant pris, s'il vous plaît, on connaît que je ne sais pas vous comprenez. Nous ne jamais démentir. ça, ne pas démentir. Même si des e est une entité qui sont des énergies ne pas quitter. ne pas utiliser non pas Tant Parce que nous ne recevoir plainte contre Alex qui participe kidnapping. Et nous ne pouvons jamais retirer le téléphone Alex dans ce dossier de kidnapping. Nous ne pouvons jamais recevoir plainte.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 Je ne veux pas faire ça. Je ne beaucoup ça. Je ne veux pas pas obligé de gangsteriser. Mla. Mla Mla. toujours fait, nous. Alex, là, Alex, pas. Je ne veux Je ne veux nous. Je toujours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 On des chefs gang Jonas, Palmis, qui les mêmes, n'ont pas dans le département. D'accord, Ok, mais je dis, ah, si on n'a pas la la vie. Ils ont eu la de eu vie. vie. de la la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 qui m'a dit que tête, de coalition, mais nous pas un Et puis a ne pas encore, ne sais pas encore, pas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 Mais la seule chose, pour la suite même, tout le monde tout la pas un problème. Vous regardez, la police, sont de travail. Mais une fois, la police à pierre Même si on voit à au Jusqu'à pas le monde encore. Oui. Delta, Ooh, je la police. Je pas Mais ce que c'est l'enfant, On peut faire la police. Ok. D'accord. Oui, euh, nous sommes monsieur, Jonas. M. nous de Carnégal. avec les populations. Oh, là. On là. Allô? Allô? Allô? Oui, allô? On est On est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 par on pas on a tout et pour pas bon pas on va un normalement on qui et mon qui ma comme quand on a je on peut le faire, de parle à tous, on parle on propose. On que à tous. On parle à tous. On parle On parle à tous. On de à pas Et surtout, On à à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 parce que vous ne pas Nous ne vous pas vous ne pouvez pas me concharger, vous ne pouvez pas ne pouvez pas le concharger, vous ne pouvez pas ne pouvez pas le concharger, vous ne pouvez pas me concharger, le ne pas vous vous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 moi je ne sais pas, je ne pas. a la maison. la a tout moi même ne pas de me un mais je pas un je ne pas un bah les les qui ont les pass les gars pour ce que ça fait mal en pile. avant ils ont ils mangent certains de nourriture, des en mangeant à les un par on fait mal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 gouvernement ça. c'est a le gouvernement. de le faire ça. On le gouvernement de On a le de le faire le parce que normalement, les... viennent... on va le faire un travail, on travail. On qui de se Il a un pays qui un travail un qui